Chers traders et investisseurs, lundi 1er juillet, bonjour. Ça y est, le G20 a enfin eu lieu, avec un dénouement plutôt heureux. Les négociations vont reprendre entre les États-Unis et la Chine. Résultat des courses, les marchés ont ouvert gapé ce matin et direction le nord, comme un seul homme. À la mi-journée, après avoir ju gagné jusqu'à 1,5%, ils se sont stabilisés aux alentours de 0,8-1%. Mais reste à savoir si cet engouement à la hausse va être confirmé cet après-midi et surtout en clôture de Wall Street. Rien n'est moins sûr. Enfin néanmoins, attendons. Surtout que les marchés américains sont quand même proches de leur sommet et quand c'est le cas, ils ont plutôt tendance à aller l'atteindre et à le doubler. Mais si on regarde bien, il n'y a pas eu grand-chose durant ce G20. On a préservé l'accord de Paris et puis c'est tout. Enfin voyons, de toute façon c'est mieux que si c'était pire, comme disait ma grand-mère. Bon, pour notre part ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3, ayant généré une médaille. Voyons si ce sera plus animé cet après-midi. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une bonne journée et à demain